Naturel, <rire> les gars L'éthique. C'est la fusion de deux mots anglais. Un site web et une application mobile de mise en relation basée sur le troc de connaissances. Play Store, Apple Store et son indicateur. Pour tout le monde. Permettre à n'importe qui d'apprendre gratuitement n'importe quoi, ou presque, tu peux aller checker ça sur notre site qui va apparaître juste là. Un système de notation te permet de valoriser tes connaissances avec des avis. Il te suffit d'indiquer tes compétences et ce que tu souhaites apprendre en retour. Notre application te proposera alors chaque jour de nouveaux utilisateurs compatibles parmi lesquels tu pourras choisir afin de démarrer un chat et enfin fixer un rendez-vous. Elle nous est apparue comme une réponse évidente à la question « Comment pourrait-on apprendre gratuitement tout ce qu'on souhaite quand on le souhaite tout en valorisant nos propres connaissances ?» Permettre à la connaissance de circuler librement. Apprendre, rencontrer, échanger, partager, découvrir. Léa Théac. <rire> <rire> <Ouais, les athèques. rire> je déconne, je déconne, c'est déca... Tiens, c'est quoi ce défaut qui bouge là Bah, va liker la page si c'est pas déjà fait, tu vois. Et puis tu peux dire à toutes tes fans de le faire, c'est vraiment de la Et Si t'as d'autres questions qu'on qu'elle n'a pas répondu, bah lâche-toi en fait. Les commentaires sont faits pour ça. Allez